Bon, Au dos du blueprint, il y a actuellement plusieurs travaux législatifs qui concernent plus ou moins directement l'eau. Donc, on va en traiter deux. Donc, je vais parler de la proposition de directive sur les concessions et Gabriella va parler de la réforme de la PAC. Alors, quand il faut parler des concessions, c'est toujours un, peu, un petit peu difficile pour tout le monde. Parce que le débat sur les concessions a toujours été très très confus en Europe. Et cette confusion s'explique en partie par l'absence d'une définition claire de ce qu'est un contrat de concession. Quand on regarde au niveau des États membres, il y a différentes définitions qui existent et qui diffèrent par l'importance qu'on donne à certains critères. Par exemple, il y a un critère très important dans le cadre des concessions qu'on appelle le risque opérationnel. Et donc, dans certains États membres, on considère qu'on a affaire à une concession si le risque opérationnel est très très fort. Euh, si le risque opérationnel de l'entreprise concessionnaire est très fort. Dans d'autres États membres, euh, ce, risque est moins, ce, ce risque est moins important. Euh, on a une, un deuxième critère qui est aussi la, la, la durée, euh, la durée de, du contrat. Euh, euh, dans certains États, des états membres, on, on dit qu'une bah, concession ne doit pas durer plus de 20 ans. En, dans d'autres États, on, on dit que bah, ça peut être euh, 90 ans, 100 ans, s'en fiche. Et puis, euh, dernier critère, c'est l'estimation de la valeur du contrat. Euh, actuellement, l'idée, c'est de dire on a affaire à un contrat de concession à, part, à partir de 5 millions d'euros. En dessous, ça ne peut pas être un contrat de concession. Donc, euh, la, la Commission européenne a décidé de donner une définition euh, euh, générale et, et claire de ce qu'est qu une concession au niveau européen. Et ils ont donné une définition qui, à mon avis, est très faible, mais bon, je vais vous la lire. Donc, une concession, c'est un contrat par lequel une autorité publique confie l'exploitation d'un service dont on a la responsabilité à un opérateur avec en contrepartie un revenu tiré de cette exploitation. À la différence du prestataire d'un marché public, le concessionnaire prend sur lui le risque d'exploitation. Donc on voit il y a deux critères. C'est revenu tiré d'exploitation de et risque d'exploitation. À partir de là, on considère qu'on a affaire à une concession. Donc la Commission européenne a regardé euh, euh, dans tous les États membres qu'est-ce qui, qu qui relevait le, de, de la concession euh, telle tel, tel qu'il la définissait. Et ils, ils ont constaté que 60% des concessions hein, étaient des partenariats publics privés. Alors maintenant, on va regarder un petit peu euh, les concessions dans le cadre de l'eau. Hein. Qu -ce que que, quelles sont les entreprises concessionnaires euh, dans le cadre du, du secteur de l'eau euh, ben En France, c'est nos copains, Veolia Suez et Sort, à travers des contrats euh, de type DSP, donc DSP à fermage, euh, concession, euh, régie intéressée. C'est aussi les sociétés d'économie mixte, parce que les sociétés d'économie mixte, euh, elles ont un capital. Euh, elles ont un capital. C'est des sociétés anonymes, elles ont un capital qui est à la fois. Public et privé, et elles n'ont pas ce qu'on appelle l'exception inhouse Je ne pas le temps de développer, mais euh, donc elles elle rentrent dans le cadre, euh, dans le cadre des, des concessions au sens, au sens, euh, au sens euh, de la Commission européenne. En Allemagne, et c'est là où vient le problème, euh, c'est que euh, les, les services euh, d'eau et d'assainissement en Allemagne sont, sont fournis par des sociétés qu'on appelle les Stadtwerke. Et ces à qu'ils ont un statut qui est assez proche des sociétés des communistes françaises. C'est-à-dire qu'il y a un actionnariat qui est majoritairement public, mais il peut y avoir des actionnaires privés dedans. Et surtout, ces statuaires peuvent fournir à la, à la collectivité locale à la fois le, les services eau et assainissement, mais aussi euh, l'énergie, donc la distribution d'électricité, euh, les déchets, etc. Donc les et statuaires n'ont pas l'exception in-house, donc ils sont directement concernés. Par, ils étaient directement concernés par la proposition de directive. Alors, ce qui est, il y a un chiffre qui est assez intéressant, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais quand on regarde les concessions dans le secteur de l'eau en Europe, il y en a 12 000. Et vous savez combien il y en a, il y en a sur ces 12 000, il y en a en France. C'est 10 000 sur 12 000. Donc, les concessions eau en France, c'est la très très grande majorité, des concessions eau en en Europe. Alors, le, le, la Commission européenne a fait une proposition de directive avec pour objectif officiel, euh, et c'est beau comme du Verlaine, aider euh, les pouvoirs publics à moderniser euh, les services publics. Mais comment En mettant en place un cadre juridique clair sur les, les concessions au niveau de l'Union européenne en stimulant la concurrence, forcément, au sein de l'Union européenne lorsque les pouvoirs publics choisissent de déléguer la gestion d'un service dans la forme d'une concession, et en renforçant la transparence dans la procédure d'attribution de la concession. Donc nos amis allemands qui voyaient que leur stand work allait être mis en très grande difficulté, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup réfléchi sur, sur la proposition directive, ils ont dit « ça va avoir trois conséquences ». Première conséquence, la perte d'indépendance des collectivités locales dans leur choix. Pourquoi Parce qu'on a la transparence dans la procédure d'attribution de la concession. Ça veut dire que lorsqu'il y a un appel d'offres, hein, l'appel d'offres est public. Et, lorsque, euh, il y a la, le, et le résultat de l'appel d'offres est aussi public. Donc une entreprise qui a répondu à l'appel d'offres et qui n'a pas été retenue peut dire... Je n'ai pas été traité correctement, euh, j'étais l'entreprise la mieux disante, donc j'attaque en justice la collectivité locale. Donc il va y avoir aussi toute une bureaucratie très lourde et coûteuse pour les collectivités locales, pour pouvoir mettre en place tout ça, parce que euh, l'appel d'offres va répondre à un certain nombre de critères, etc. Il va falloir passer forcément par, par des bureaux d'études, etc. Et il va y avoir, euh, c'est ce que disent les Allemands, une privatisation accrue des services, euh, des, des services publics, ce que nie tout, totalement euh, Michel, Michel Barnier, qui est le, le commissaire euh, de, la, de la DG euh, euh, marché intérieur et services, qui est à l'origine de, de, de cette proposition de directive. Et dans, dans cette euh, chose sur la concession aussi, c'est que même toutes les petites collectivités doivent ouvrir avec un, un, un appel d'offres et selon les, les, euh, les lois de compétitivité au niveau européen, tu dois absolument prendre l'offre qui coûte moins cher sans prendre en compte toutes les autres choses. Donc souvent, en fait, c'est les grandes compagnies qui peuvent offrir l'offre le plus, le plus bas, donc même si, tu, même si tu veux prendre en compte, tu dis, oh, moi je veux choisir en fait de travailler avec l'autre municipalité parce que ça, ça, ça, ça, ça t es quasiment légalement obligé de, de prendre l'offre qui, qui coûte le moins cher, um, sinon c'est illégal, selon donc c'était à cause de ça que les gens avaient, avaient peur. Um, yeah, et, et le lobbying, je dis après. Alors, on va regarder l'agenda parce qu'il y, y a eu beaucoup de rebondissements autour de, autour de cette proposition de directive. Donc là, la, la proposition de directive a, a, a été adoptée par la Commission européenne le 20 décembre 2011. Donc c'est une proposition de directive qui a, qui a pour origine la DG marché intérieur et services. Le 24 janvier 2013, il y a eu un avis favorable de la Commission du marché intérieur du Parlement européen. Donc, dont le rapporteur est un Français qui s'appelle Philippe Juvin et qui est à l'UMP. L'avis a été favorable, mais l'ensemble des parlementaires européens, allemands, ont voté contre. même de droite. Hein, Quels que soient les, les, les partis politiques auxquels ils appartenaient. Et derrière, derrière tout ça, il y a eu vraiment une mobilisation de l'ensemble de la société allemande euh, contre, contre la proposition di de directive. Et quand je dis à la société allemande, ça va des mouvements pour l'eau, euh, des citoyens allemands qui ont voté pour l'initiative citoyenne européenne pour exprimer leur, leur rejet de cette proposition de directive, euh, les élus des collectivités locales, les parlementaires européens, les partis politiques, l'intégralité des partis politiques, même le parti d'Angela Merkel. Était contre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On ne le sait pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Angela Merkel, qui avait une pression très très forte, a donné un coup de fil à Michel Barnier en lui disant Ça suffit, ça suffit, tu nous retires le secteur de l'eau parce que moi j'ai des élections, des élections à la rentrée et je vais me faire flinguer à cause de ça. d'accord Et donc, le 26 juillet 2013, grande victoire, le secteur eau et assainissement est retiré de la proposition de directive. Mais, nos amis allemands ils ont regardé là. Euh, ce qui restait dans la proposition, euh, de la proposition de directive ils ont trouvé un article qui oblige à revoir la directive après 5 ans de mise en application ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire la commission européenne ils vont nous modifier la directive après 5 ans de mise en application ils vont faire re-rentrer les services eau et assainissement dedans et donc le gouvernement allemand a au sein du Conseil européen, a fait pression pour que cet article soit retiré. Donc, le Conseil européen s'est réuni le 17 ju juillet 2013 et apparemment, c est, c est, cet article a été retiré également. Donc, on n'en a pas la, la, la preuve effective parce que euh, Gabriela m'a dit, euh, juste, juste après le 17 juillet, euh, euh, tout le, monde est parti en, tout le monde est parti en vacances à l'UE européenne. On n'est euh, pas capable de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais euh, d'après euh, un parlementaire allemand avec, euh, allemand avec lui, avec le, lequel on est très en contact, euh, c'est quasi certain. Et donc le 22 octobre 2013, il va y avoir un vote en session plénière du Parlement européen sur cette proposition de directive qui va être adopté, euh, Et pour nous, c'est une... De, pour le mouvement européen, pour l'eau, c'est à la fois une grande victoire, puisque le secteur de l'eau a été retiré, mais c'est une victoire partielle, parce que tous les autres, tous les autres services, services publics sont, sont toujours concernés, à savoir le transport, les déchets, l'énergie, tout ça reste est toujours concerné par la proposition de directive. Alors maintenant, je vais donner la parole à... À Gabriela sur l'eau euh, dans la réforme de la PAC. Yeah. Um, uh, ce qui, juste un dernier point sur les concessions, que c'est lié à la PAC, um, ça a vraiment montré uh, le fort lobby qui, qui existe au niveau européen um, uh, pour, pour l'eau. Parce que le, la directive concession, c'était quasiment exclusivement faite pour les compagnies d'eau. I mean, c'est sorti en 2011, mais on a regardé tous les réunions que la Commission a eues avec, avec de différents gens. Les seuls gens qu'ils ont rencontrés depuis 2009 dans la, dans la construction de directives, c'était Veolia. Depuis 2009. Ils n'ont pas commencé à rencontrer des autres gens avant 2011. Et vous avez vu, c'est sorti au, au fin de 2011. Donc, c'est incroyable, c'est vraiment les compagnies d'eau qui ont venu... Enfin, regarde, c'est impossible pour nous en Europe, parce que chaque membre, état, état membre a des différentes règles. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le marché On a besoin d'un cadre très clair, légal. Euh, comme ça, on peut rentrer plus facilement dans tous les marchés d'Europe. Donc, la Commission, il ne travaille pas pour les citoyens. Ils travaillent surtout, et on, on voit ça chaque fois, ils travaillent pour les compagnies. Donc, OK, qu'est-ce que vous avez besoin pour, pour avoir plus de concurrence, pour être plus forte, parce qu'on est dans la crise. Donc, cette directive sur les concessions, c'était construite pratiquement seulement pour les compagnies d'eau. Um, et, et la, la communiqué de presse qui est sortie de, la Aquafed, de... Uh, après la, la retirée de, de l'eau, c'était super amusant, c'est incroyable, <rire> c'est comme des enfants, like, oh, um, qu'est-ce que vous faites, mais c'est incroyable, donc ils n'ont pas réussi cette fois-ci, donc j'espère que la deuxième fois pas non plus, ou la dixième fois. Mais um, et, ok, et dans la PAC, on a vu la même chose, il y avait un lobby très fort de, de l'agri-business. Um, et en fait dans, dans la réforme de la PAC on a entendu depuis les dernières années on a besoin de plus et plus d'intégration de, de la politique de l'eau et la le PAC on a besoin de cross-compliance que, que la législation soit, soit euh, compatible. compatible dans tous les deux donc ils ont dit ça à chaque fois les commissaires ont dit ça mais à la fin ce qui s'est passé dans la vote il n'y avait rien en fait euh, rien dans la politique de l'eau est appliqué à la fin de la PAC donc en fait pour tous, les, tous les agriculteurs. agriculteurs. Maintenant, la, la dernière version qu'on a, c'est qu'il n'y a aucune précondition euh, pour réservoir les subventions de, de PAC qui sont liées à la gestion de l'eau. Donc, la seule chose qui est restée, c'est euh, une formation de, des agriculteurs sur l'utilisation de l'eau. C'est la seule chose qui est restée. Donc, en fait, tu peux recevoir euh, toutes les subventions de la PAC sans que tu, tu aies rien de contraint sur, sur ton utilisation de l'eau, sur la pollution de l'eau. Il n'y a rien qui est resté dedans. Donc, euh, on peut avoir un euh, prélèvement... Attends, le dernier point. Il y a yeah, un um, prélèvement de, de, de, pas, pas de problème, tu reçois toujours les subventions. Pollution par les pesticides et les engrais... Pas de, pas de contraintes là, euh, destruction des rivières, érosion des sols ou achèvement des zones humides, il euh, n'y a aucune condition qui est, qui est liée. Donc, euh, c'est toujours comme on a dit avant, c'est vraiment, ils disent, tarification efficace, c'est la seule chose, on, on doit contrôler l'allocation la, la de l'eau comme ça. Donc, on ne regarde jamais comment il est utilisé, c'est seulement combien. Donc, on voit comme les je ne sais pas, agroécologie ou, euh, ou biologique, c'est jamais mentionné euh, dans, dans les politiques, mais l'irrigation à goutte à goutte, donc c'est, je ne sais pas en français si vous avez, c'est un « more crop per drop like », plus de, euh, de légumes oui. par goutte, oui. Oui. Non, like plus de, euh, ça c'est vraiment le, le, la, la manière qu'il veut faire. Um, mais ce qu'on ne regarde pas, c'est quand on fait ça, peut-être tu utilises moins de l'eau, mais l'eau qui, qui, euh, qui est redonnée à l'environnement est beaucoup plus polluée euh, avec les pesticides et, et avec l'engrais. Donc on ne regarde pas, peut-être un agriculteur plus petit, bio ou agroécologique, utilise un peu plus de l'eau proportionnellement à une grande euh, ferme euh, intensive, mais on ne regarde pas la qualité de l'eau qui sort. Donc c'est complètement euh, une vision super euh, serrée euh, et donc ce que nous en demande c'est vraiment une, une vision plus intégrée. On ne peut pas regarder l'usage de l'eau seulement dans la quantité mais aussi dans la qualité. Euh, donc, euh, par exemple, la récolte adaptée au climat, la réutilisation de l'eau sur la ferme, donc et on doit prendre en compte ces, ces aspects sociaux, environnementaux et, et, et culturels. Et maintenant, dans la réforme de, de la PAC, il n'y a aucun aucun de ça. Donc, euh, et au Parlement, ce qui s'est passé sur la vote, et ça aussi, euh, le, la commission agriculture était complètement prise par les grands euh, agri, agro business. Donc, euh, ils ont ils ont euh, décidé pour financer les technologies de modernisation avec les fonds européens. Donc, de nouveau, c'est qui ça C'est pas les petits agriculteurs, c'est les grands grands agriculteurs qui utilisent utilisent toutes ces technologies modernes, tout en tout le même temps en demandant plus de fonds européens pour les développer et les vendre. Donc euh, toujours sans euh, obligation par les agriculteurs. Et tous les autres moyens que nous on pense que peut être plus liés à la souveraineté alimentaire et plus à l'agriculture plus durable euh, sont complètement ignorés. Euh, ils n'existent pas. Il n'y a pas d'incentive de le faire. Il n'y a pas de subvention extra de le faire. Donc toutes les mesures qu'on a essayé à pousser sont, sont sorties. Euh, donc maintenant le PAC c'est un peu perdu. Je pense que plusieurs organisations le, le voient comme ça. Euh, donc maintenant, ce que, pour les étapes suivantes, ce qu'on doit regarder, c'est les, les fonds structurels et de cohésion, cohésion euh, qui vont donner euh, des fonds pour le développement local euh, et rural, et des fonds pour lutter contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça, parce que comme on voit avant, c'est toujours les, systèmes, les, les paiements pour les, systèmes éco -service, euh, pour les services écosystèmes. Donc on doit faire très attention à ça. Et aussi, c'est un autre exemple où comment le lobbying de, des grands agrobusiness a complètement euh, euh, enterré euh, le, les négociations. Donc, les choses qui vont sortir encore des, des institutions européennes dans le dans futur prochain c'est qu'ils vont faire des consultations publiques. Je ne sais pas si vous avez jamais participé dans une consultation publique de la commission. Euh, ça dépend de comment tu le vois. Tu peux être assez cynique ou assez... Amide. Quand même, on nous donne notre position officielle pour, pour au moins exister dans le système. Mais euh, en même temps, souvent, les questions sont déjà... Yeah, déjà tu n'as même pas la place. Il y avait un sur les OGM. Tu n'as même pas le choix... De, de choisir que tu ne veux pas les OGM. Comme, comme pour ça, des, des gaz de schiste. Exactement. La même chose. Exactement. Mais ils sont déjà tailored » non oublié, déjà, Exactement. Donc, euh, bon, quand même, ils vont sortir quelques-uns. Euh, un, c'est sur la réutilisation de l'eau. Euh, ça, comme, comme j'avais mentionné avant, c'est la seule chose que la Commission va dire qu'il va sortir. Mais euh, surtout, euh, il faut faire gaffe à ça aussi parce que... Euh, c'est les entreprises qui veulent ça. C'est un autre grand business. Parce que maintenant, comme euh, vous, vous, vous venez de dire avant, avec le, la, la tendance pour la rémunicipalisation, les gens qui veulent le public, tout ça, ils sont en train de perdre leur business. Non? Ils perdent tous les contrats parce que les gens ne le veulent pas pour l'eau potable. Donc le business, bon, on espère, mais on travaille, mais c'est la tendance quand même. Hein? Euh, donc le nouveau business, c'est l'assainissement. C'est tous dans le après. Donc en fait, maintenant tu, tu, tu vois même dans le terminologie, il dit plus traitement des eaux usées. Si tu vas à une grande conférence, maintenant c'est de l'eau produite. C'est le nouveau nom, produced water. C'est pas traitement des eaux. Donc ils sont dans le business de produire de l'eau à travers le traitement des eaux usées. Donc c'est vraiment un nouveau, donc qui produit l'eau a le droit de le vendre. C'est le propriétaire après. Donc c'est vraiment cette change de terminologie. Et bien sûr, la Commission européenne a fait une proposition sur ça pour, pour les aider. So, il faut faire attention à ça. Euh, donc, on, on, va, on va travailler sur ça dans le réseau s'il si y a d'autres gens qui sont intéressés. Euh, et aussi, euh, c'est probable qu'ils font une nouvelle législation sur euh, le, les eaux souterraines. Euh, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va sortir, mais c'est une autre chose qu'on qu est en train de, de, de parler.